Bonjour et bienvenue sur ce nouveau plateau de la Web TV de territoire, ville et village Internet. Je suis Dorine Bregman, vice-présidente de l'association Débalab, qui regroupe les professionnels de la concertation et du débat public. Et nous animons tout au long de cet après-midi ces débats et ces différentes tables rondes. Je vais vous présenter nos intervenants. Cédric Grenet vous êtes directeur du numérique de la communauté d'agglomération CO Val-de-Seine. Alors, je précise CO CAUX parce qu'il y a beaucoup de Parfois des gens qui ne, ne perçoivent pas l'oreille. Euh, ensuite, euh, Frédéric miège vous êtes euh, directeur des activités secteur public euh, ESRI France. Et Philippe Jarry, euh, qui est juste à côté de moi, qui est euh, donc ici pour euh, nous parler d'un projet qui a été réalisé avec OpenStreetMap. Et donc avec... Euh, ces trois intervenants, nous allons parler des nouvelles cartographies numériques. Je vais commencer par vous, Cédric Grenet. En fait, je vais vous poser à tous une, une question très simple. Un système d'information géographique, ça sert à quoi Une Vaste question, un vaste débat. Un système d'information géographique, c'est d'abord un moyen de rapprocher des gens, de rapprocher des métiers, de rapprocher des données. C'est la première chose que l'on fait dans une agglomération, c'est de travailler sur un patrimoine de données et de voir que ces données puissent être utiles à un service, à un autre service. Ensuite, ces données, elles sont exploitées par les services, mais elles peuvent aussi être intéressantes pour être visualisées par la population, d'abord par les élus et aussi par la population. Et dans un autre temps, la possibilité également qu'elles soient réenrichies ré par la population elle-même c'est tout le travail qu'on est en train de mener et qu'on mène depuis, depuis plusieurs années. Nouvelle cartographie, j'allais dire, la cartographie elle est là depuis toujours. Euh, déjà de, j'allais dire au Moyen-Âge. Euh, ce qui est intéressant sur la cartographie et encore plus actuellement avec le développement du numérique, c'est qu'on a un développement fortement d'usage euh, de la géographie euh, et de la cartographie grâce à des outils qu'on a dans nos poches, grâce à la géolocalisation, grâce j'allais à un certain nombre d'applications d'éditeurs différents. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement exploiter ces différents éléments, cette possibilité d'embarquer de la donnée, de pouvoir la diffuser, de pouvoir, j'allais dire, multiplier les usages. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt propre. Et moi, pour euh, travailler sur un territoire, caractériser un territoire, pour le caractériser, il faut le matérialiser, et il n'y a rien de mieux que la cartographie. Et en fait, également pour que le grand public puisse être acteur et non plus consommateur de son territoire, c'est à son tour enrichir à partir de données. Donc là, par exemple, c'est tout le contexte de la mise en place de l'open data, chez nous notamment, où on met à disposition un certain nombre de données. Par exemple, je vais prendre un exemple concret, de données de PLU. Nous avons nos communes, on met à disposition les données de PLU. Et ces données-là sont exploitables et sont aussi téléchargeables par le grand public, celui qui souhaite faire une application peut utiliser euh, cette donnée, mais derrière, ce qui est important, c'est que la donnée mise à disposition en open data, c'est exactement la même donnée qu'on va pouvoir voir sur le site internet de la ville, de l'agglomération, et également, ce sera le même service, la même donnée, qui sera utilisée par le service instructeur. Ça c'est extrêmement important, et le système d'information géographique et les outils mis en place à l'heure actuelle permettent de faire ça. C'est-à-dire qu'on peut enrichir ces différentes données, et après, on les, on les enrichit une seule fois, elles se diffusent sur les différents acteurs qu'on a pu évoquer, mmh. le grand public, les élus et les techniciens. Très bien. Je pense que pour une première approche, ça me paraît assez complet, Frédéric Ça, ça paraît effectivement suffisamment complet pour qu'il n'y ait pas grand-chose à, à ajouter. Comme non, simplement, dit... moi, je, du coup, je vais Pardon. orienter un petit peu, si vous voulez bien. <rire> Puisque vous, vous avez une vision, finalement, assez transversable des différents types de, de territoires, des régions, des départements, différents territoires de des collectivités, différents ouais. échelons. Euh, Qu'est-ce que vous repérez aujourd'hui comme constante ou comme dans les, dans les outils de cartographie et dans les nouveaux outils en particulier alors Dans les, les, les nouveaux outils, en fait, ce qui caractérise l'usage et, et, et ce qui caractérise les nouveaux usages ou les nouveaux défis auxquels on, on fait face, c'est le fait qu'on est dans un monde maintenant qui est de plus en plus voire tout numérique, voire très connecté. Et le fait d'être euh, tout numérique et, et, et très connecté, ça amène de nouveaux usages et de nouvelles façons de, de, de, de fonctionner et des défis auxquels il faut qu'on puisse, qu puisse répondre. On parlait tout à l'heure, euh, Cédric parlait des données... Euh, euh, des données. Euh, avant souvent ces données elles étaient euh, utilisées par des experts pour le compte d'experts dans des services. Maintenant en fait ces données elles, sont, euh, euh, elles doivent pouvoir être analysées euh, parce qu'une donnée à partir du moment où on analyse on, entre, on la transforme en information et c'est d'une information dont on a besoin pour prendre une décision pas juste d'une donnée. Donc euh, l'un des premiers défis en fait c'est la possibilité qui est donnée à à chacun de pouvoir analyser accéder à ces données de pouvoir les analyser sur tout type de support comme le disait Cédric donc des smartphones des euh, de pouvoir les analyser les analyser à n'importe quel moment c'est-à-dire je vais de, de d'un point A à un point B, à quel moment j'y vais ben ça, ça peut être le week-end, ça peut être dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Quelles sont les conditions de circulation ou de viabilisation Ça, c'est le, le genre de données auxquelles je dois pouvoir avoir accès. Donc, sur tout type, tout type de support. Donc, le, le, la facilité d'usage de cette donnée et puis la collaboration. Cédric, je rebondis sur ce que dit Cédric. Hein, la collaboration entre non pas simplement deux services, ou les personnes d'un même service, mais entre deux services, entre deux organisations, deux collectivités, entre un service et ses élus, et puis entre, un, entre une collectivité et ses administrés, sachant qu'en fait, ce qui est formidable, là je pense que enfin, j'amènerai je, je, le sujet au, au street map à ça, ça c'est que le, le, le citoyen... Peut participer à cette collecte d'informations justement au travers de d'outils enfin qu'on a tous euh, qu'on a tous maintenant et qui, qui permettent de géolocaliser de saisir euh, saisir de l'information. Donc euh, c'est le, le côté euh, démocratisation qui est la grande euh, qui est la grande tendance participative. Très bien. Ouais. Justement, alors euh, vous me fournissez euh, tout à fait euh, la, la bonne transition puisque maintenant je vais passer la parole à Philippe Jarry qui va nous parler d'un projet assez extraordinaire, assez remarquable en termes de justement collaboration des citoyens et en même temps en termes de coopération internationale, puisqu'il s'agit en l'occurrence de la création d'une cartographie d'une région rurale au Mali, création qui a été menée entre, grâce à un partenariat entre la ville d'Ivry-sur-Seine et, et cette communauté villageoise au Mali. Philippe Jarry, je vous laisse peut-être nous présenter ce projet et puis après on va revenir sur les enjeux du collaboratif merci euh, oui donc pour parler de on parlait de, de collaboration et de contribution donc là le, ce projet qui a été mené par une collectivité locale de banlieue parisienne avec une commune rurale du Mali s'appuie sur OpenStreetMap. donc euh, en quelques mots OpenStreetMap, c'est l'équivalent de wikipédia pour les cartes et la donnée géographique à savoir que euh, tout le monde peut contribuer et euh, les données sont libres. Euh, Puisqu'on on a parlé de données, on a parlé de Google tout à l'heure, c'est un, un élément important, c'est que euh, tout le monde peut contribuer, tout le monde peut disposer, et réutiliser les données pour créer euh, euh, des projets, comme vous disiez, des, des analyses ou des, des cartes et des plans. Euh, dans le cas qui nous occupe, au, au, au Mali, on, a, on avait un... un un jumelage entre, entre une ville et un village du, du Mali avec le, une commune rurale qui est, est composée de 17 villages et euh, dans le cadre de la présentation même de cette, cet espace géographique avec lequel on est partenaire, on, avait, on, on ne pouvait pas visualiser où étaient ces villages, on n'avait pas de, de cartographie très précise et, et notamment pas de cartographie numérique, euh, sachant que par exemple... Sur la carte Google Maps, qui est le... C'est pareil, je ne sais pas quelle est la part de marché, mais enfin, elle est, elle est énorme. Euh, les, le territoire d'Afrique n'intéresse pas Google. C'est-à-dire que là, c'est une entreprise privée qui, euh, qui a des retombées économiques. Donc, euh, quand on avait la carte euh, au, au départ du projet, on était sur OpenStreetMap et sur Google Maps, la carte était blanche. Et, et en, en, en géographie, euh, quand c'est blanc sur une carte, c'est soit qu'on n'a pas de données, soit qu'il n'y a rien. Donc euh, là, en l'occurrence, c'est qu'il n'y avait pas de données... Et on a, euh, à partir d'espaces de, publics numériques, de, de la diaspora malienne d'une des, des, association de ressortissants maliens, on a euh, appris et utilisé les, les, euh, les outils d'OpenStreetMap qui sont libres et ouverts pour euh, tracer les chemins entre les villages, puis les maisons, puis euh, la mairie, la mosquée, la place du marché, les rivières intermittentes, les marques ont une importance puisque... le c'est autour de ces marques que les projets maraîchers sont là et on a pu représenter sur une carte ensuite thématique avec d'autres outils libres de, de l'écosystème OpenStreetMap. On a pu représenter les projets de coopération qu'il y avait sur les adductions d'eau, le maraîchage, la santé, voilà. Alors effectivement, euh, bah, j'aimerais, euh, je ne sais pas si vous avez envie de réagir euh, à ce type de projet. Et peut-être euh, de, de retour dans le pays de Co, euh, on a aussi euh, du collaboratif, euh, Cédric Granet. Oui, parce qu'on s'aperçoit aussi que, avec notamment la base nationale adresse, il y a, il y a un travail très fort. Hein, il y a un travail très fort de collaboration aussi. On s'aperçoit que dans, dans, on va dire, dans la partie rurale, parfois, on a, il nous manque encore des numéros de rue. Il manque parfois des, des plaques de rue. Euh, et qui sont des, des vrais problèmes pour les services de secours, par exemple. Donc il y a tout un travail, alors après, quelle que soit la technologie, hein, quel que soit le processus qui est important et le processus qui est intéressant. C'est-à-dire que, que ce soit le grand public, que ce soit la collectivité, c'est que déjà on n'est pas à intégrer deux, trois fois la même information. Ça, je pense que c'est la première chose. C'est-à-dire que la technologie, les différents outils nous permettent maintenant d'éviter de recollecter plusieurs fois la même information. C'est de la perte de temps, c'est aussi de la perte d'argent. Euh, et là, ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment collecter une seule fois l'information, qu'elle soit, par contre, vérifiée, et là, c'est vrai qu'il y a la question de la communauté et la question du partage qui est importante pour pouvoir vérifier cette information-là, et pouvoir ensuite la rediffuser. C'est-à-dire que là, je reprends la question de la base nationale adresse, le fait d'avoir, de créer ce référentiel partagé, euh, et qui est euh, réexploitable plus largement permet d'améliorer, j'allais dire, le quotidien de chacun parce qu'on va utiliser cette base nationale adresse pour déployer la fibre optique jusqu'à jusqu la maison mais ça va permettre aussi, pourquoi pas, en cas d'un AVC, que la maison soit référencée et que les forces de sécurité, notamment les pompiers ou le SAMU, puissent intervenir très rapidement. Oui, justement, pendant la préparation, enfin, quand on s'est parlé avant euh, avant ce plateau, vous me disiez, euh, s'agissant euh, de l'installation de la fibre optique, que euh, la collaboration des habitants sur euh, l'avancement la, la, des travaux ou la, la, la répartition des travaux avait été assez, euh, enfin, est toujours d'ailleurs peut-être euh, assez forte. Oui, alors là, c'est tout le travail, notamment euh, sur lequel on est en train de travailler, enfin, vraiment euh, élaborer un certain nombre de cartographies, c'est-à-dire que. Notre agglomération, avec le, le, le syndicat départemental, ils sont en train de déployer la fibre, et c'est énormément de travaux, énormément de, de problématiques. Alors c'est d'abord des travaux, donc c'est-à-dire des nuisances pour la population. Et après, souvent, on se pose la question est-ce que, est que mon lotissement, est-ce que ma maison est, est, euh, va être irriguée très rapidement Et donc là, toute la possibilité de mettre à disposition cette cartographie-là est importante pour la population. Frédéric Meij, justement, sur cette implication des citoyens, comment voyez-vous l'avenir nous nous le voyons en tant qu'éditeurs de façon, de façon formidable puisque, puisque justement toutes ces, toutes ces nouvelles technologies elles permettent, elles permettent de faire participer de façon très très aisée le, le, le, le citoyen je prends, je prends l'exemple d'une communauté qui va décider en fait, de, de venir faire un référencement ou de venir faire un lever comme vous en parliez sur, sur une zone géographique de façon à, à alors qu'on part de euh, ex nihilo, de rien du tout, pouvoir euh, remonter tous les corps de rue, pouvoir remonter les bâtiments, euh, ça, ça aurait été totalement impossible il y a, il y a même une dizaine d'années quand euh, nos smartphones, enfin, quand nos téléphones, pardon, n'étaient pas, euh, pas encore des smartphones et qu'il fallait des postes lourds pour pouvoir faire de la saisie. Donc euh, pour nous, en fait, on a... Euh, bah, c est, c est, c est vérité de la paliste, mais on a l'avenir devant nous avec euh, euh, enfin, toute la communauté, hein, on a l'avenir devant nous avec, euh, avec ces, ces nouvelles technologies, et puis, et puis on, a, euh, on a une chance aussi inouïe en matière d'information géographique, c'est que plus de 80% de la donnée, quelle qu'elle soit, elle a une composante géographique. C'est-à-dire que euh, euh, quand on parle de big data, euh, de, de, de flux d'informations de, de flux qui sont euh, gigantesques, euh, qu'on sait euh, qui, qui peuvent qui peuvent au demeurant être compliquées à, à traiter, 80% de ces données, des données de ce big data, elles peuvent être, elles peuvent être cartographiées. Il suffit pour ça en fait, de mettre en place des bons flux, de savoir ce qu'on cherche, de mettre en place des process, et puis c'est de la donnée qui peut, en temps réel, parce que ça aussi, c'est la... C'est les, les, les, les, tendances, les tendances de l'information géographique, euh, ces données du big data en temps réel, on peut les intégrer tout de suite pour permettre aux décideurs ou aux services de prendre, de prendre des décisions. Donc on y participe tous, même des fois sans le savoir, à cette collecte d'informations. Alors, je, re, je note en conclusion que l'important pour surtout pour, pour sur ces projets euh, de nouvelle cartographie numérique, c'est finalement d'embarquer les citoyens dans des projets euh, participatifs. Donc, je vous remercie de ce plateau de la Web TV et nous allons poursuivre euh, l'après-midi avec euh, une autre table ronde. Merci beaucoup. Au revoir.